Sapé, pep, Mali arapo nafambe, giné arapou j'ai Mali arapo nafambe, giné arapou j'ai Mali arapo nafambe, giné arapou j'ai